<rire> Vous de <coughs> Head to Moxies and acquire bait la pizza de Non c'est sérieux Il est considéré comme dangereux et très très très très, très lourdement très. armé. Il fait Anaïs c'est bon t'as fait tes courses est la est la est bah, Il est, est mort. La plus la plus. Waouh oh, la vache! Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais en réussi. fait c'est le booster qui lance des Mais pourquoi je meurs quand j'approche de tes trucs? Ah ouais! Des ai... machines à laver! Mais évidemment! <rire> Avec de l'iridium dedans! Et bien sûr Propre <tousse> les <tousse> Exactement, faut le nettoyer toujours À 30 degrés pas plus parce que sinon après il se déforme. En fait quand je suis pas si je meurs souvent. Waouh <tousse> <Wow. tousse> Mes oreilles Bon, je vais reprendre la pizza quand même. Non. On a quatre ninjas qui... Ça va être désagréable. Tiens-le ah. là. Bouge pas. Excellent. Retourne-moi. J'ai un gros tas d'argent de sang avec ton nom dessus. Tu pourrais penser que c'est une métaphore. Tu serais incorrect. Il y a une valve. Ça sert à rien, j'adore tourner ces trucs-là. Une télé Voilà, c'est chouette, ça sert à rien non plus. Ah Arrête de dire « Ah, et dis ce qu'il y a !» Oh, un levier et Il se passe rien, c'est génial, j'adore ce jeu. Et des toilettes. Hein. Avec un lance-roquette dedans. c'est normal. Il n'y a rien de mieux pour déboucher. Il... il prend cher le raton laveur. Hein. Ouais. Souriez, vous êtes <rire> Allez, donne des points de vie, toi en plus! Fouah, foire, foire! Et hop, un truc a passé à la machine. On se calme, on se calme, là, monsieur. Je suis une sorcière, déjà. Je suis encore moins une salope. Toujours les couilles bien, les toilette. T'arrives quand même à ouvrir la porte intéressante en dernier. <rire> Je croyais qu'il avait dit qu'il le ferait plus. Je suis sûr qu'en plus, il serait capable de rendre la radio dangereuse. Il Y en a un derrière. Seb s'en charge. Alors moi, moi d'abord. J'en ai marre de me les faire tourer. Donc. Ah mais j'ai même pas été assez rapide pour piquer les deux. Mais t'es vraiment une vorace. Mais ben, mon snipe il est nul. Non, bah, tu parles d'une récompense. Wow on, prend, on, prend, on, prend, on prend hey, jackpot, Oh, oh, oh, oh, Eh Jackpot les gars, jackpot Jackpot Jackpot <rire> En cas de dégâts, probabilité de génération d'un amplificateur explosif artisanal. Mais c'est moi qui pop les trucs bleus qui explosent en fait depuis le début. <truits> Mais il est vraiment meurtrier, c'est trop bon. C'est bon Seb Ouais ah, c'est bon Ah C'est quoi cette couleur horrible T'as une super couleur Anaïs Sérieux Ça va très bien avec la voiture T'as une définition du mignon qui m'échappe un peu Ah un sniper il va au corps à corps donc. C'est ça. Oh! Ah, mais oh c'est pigeon vomi! Oh mais oui! So, so angry! Bah, tu picoles Anaïs! Nice. So dead! Mon conseil, le topo habituel. Il faut aller laver, se saouler, combater. Ah, bah, bon, on dirait les jeux d'histoire d'Anaïs. Nice. Ah bah euh, ouais, ouais mais, mais il les tue un mais... peu Ouais non mais mordekai euh, arrête de boire <rire> Ou retourne boire justement Mais fais un truc utile <rire> Mais on peut pas les jouer des autres Pardon Ah mais bien sûr, il, il s'ouvre pas du bon côté <rire> Non Mais non Mais c'est quoi cette blague <rire> Ah mais klaxon Ah euh... oh là là elle mais tous là en plus Il <rire> est trois alors <rire> Alors mais tout le monde Alors mais qu'est-ce que alors... c'est que cette connerie Naïs, bah, je crois que les deux sont partis devant. Pas enfin, du coup on est trois. Quoi bah du coup en fait c'est surtout toi qui... À chaque fois. Bah, on t'oublie pas, c'est toi qui t'oublie dans les boutiques. Mmh. Oh, <rire> Finalement on était bien à l'intérieur en fait. Stalker chased the bandit The stalker thought was all in fun <tousse> <tousse> <goes the bandit. tousse> c'est Et là, c'est C'est Nana slip Attends, il y a l'air d'y avoir des gens ici Oui, je confirme, il y a des gens là <tousse> Ça va exploser <tousse> Ça va exploser mais ils ont inventé un dressing dans C'était là c'était le truc à pas faire. Ah bah tiens il est là, allez-y dites-vous câlin et. Faites-vous des bisous et. Lâchez-moi les. Ouais, ça c'est mes fesses. C'est qui qui chante Si on s'accroupit, on peut voir. Ah oui, t'as raison, c'est une opération délicate Bat, bah, Ce win sera la Je te prie les manières de Madame Von J'ai bien le sniper qui snap au shotgun quand même. Ah oh hey vache J'ai pas plus fort que ça Ah non, y'a un berserker on va t'amener, tu vas voir, c'est génial, il y a les gâteaux, il y a les invités de marque. Ah, nice! tire pas dessus! Mais j'ai rien fait! ne tire pas sur les invités! si c'est marqué dans la quête! Faut tirer dessus! Bah, je l'ai tué en même temps, ça compte pas? Bah, je vais encore le suivant de la SLCS, soit pas aussi précise, hein. La <rire> Ça va <rire> Ouais, ouais, je m'entraîne. Zary dans la vallée. Attention, on s'explose C'est un train transformeur. Ah non, c'est un transformeur dans un train. Attention, il y a le réparateur de boucliers voilà, merci. Roland, à tort chasseur de larche, tu peux battre Wilhelm, j'en suis sûr. Bon bah oui. Oui, oui pends oui. dessus bien. Ouh. Bon, facile. Ouais.